Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Euh, je pense que nous allons attamer des dimanches où nous allons parler de la prière. Et nous allons prendre le temps de prier. Amen. Bible le Binaniso, quand les frontements sont renversés, il fera le juste. Nous là le juste à ça là, et ça vous semble là. Et vous s'approchez la présence en âme. Amen pourquoi on aura quelques dimanches où on aura des prédications qui vont nous aider à entrer dans la prière. Et moi, je t'inviterai vraiment euh, à écouter et à s'appliquer. Vous savez, le monde, il cherche des solutions par-ci, par-là pour tout ce qui se passe. Et nous n'avons pas de solution notre seule solution est de s'approcher encore plus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi je vais appeler l'homme de Dieu, notre frère Papi, quand il passe, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen. Bon après-midi, Mala, on apprécie, Bisho, Toulobi, Amen. Amen. On apprécie, nous a bien merci pour permettre les sous-titres à la présence. Et on apprécie merci notre pasteur Guinée le pasteur aimé pour la pésir, a merci pour sans opportunité. à l'opportunité. On apprécie, on peut remercier les la parce que la présence en Zambé, la présence Amen. Non, il a L'après-midi, à y Saint-Esprit, parce que présence en Et nous avons besoin la tata et Des chroniques, chapitre 7, 11 à 14. Des chroniques, chapitre 7, 11 jusqu'à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque Salomon y achevé la maison de l'Éternel, et la maison du roi, et qu'il réussit dans tout ce qu'ils étaient proposés de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparit à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, si Mili prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La parole du Seigneur. Amen. Merci pour la lecture. Passage de Utikotanga qu'autant dans les chroniques. Après avoir Salomon, qu'on temple, pe qu'on palais royal, un jour, nous avons eu un coup de Salomon. Avec ici, Salomon, nous avons exaucé la prière pour nous comprendre l'histoire bien. Si vous avez des chroniques 5, tu pourquoi nous de chronique de coup de coup de coup de coup Pour de coup de coup de Salomon de Salomo a balayko prier pour la paix naïe. Et la prière à Salomon a béni au peuple et a commis qu'on adresser par Zambé. A épisine Nzambe promesse yo au Pesaki pour la na papa dans la vie de réaliser. Temple sili et l'Ibon été que roi. Parce que à l'époque le roi a ba travaille dans le prophète et le roi a ba temple la volonté de zambie. Et le roi ba e a le temple a adressé prière et pas en zambie pour la peuple. a le roi a temple À chaque fois, les a ont fait le temple yo, quel que soit ma belle salaki, so ki a sambeli ou n'zambe, n'zambe yo ka prier pe exosé, et le Amen. Amen. Peuple Israël, à chaque fois, a sa aki kota n'zambe, n'yos a bane ko sal, et bane ko zalavek sikse. Amen. So ki a pe si n'zambe et kongo, n'zambe pe, avant ko permettre que même si ba ke un peu même si ba osale un peu de temps, tamboli un peu de temps, ba un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, Tant ou Salomon, sa la prière ouyo, parce que ya eba ki, comportement ya peuple malam. Ya mou badek ouye pis sansambe, loko a totongi temple, à chaque fois yisraelite nyon soif ouya, na ou esika, kelke soa mabe a sa la ki, soka sambe linzambe, sener yo ka prière, a koz, ya temple ou totongi liyo. S'occuper à so la envers mon a un temple qui est en train de une justice. L'on a une salle de justice, nous avons une salle de justice. Et si on a une salle de justice, nous avons une salle de justice. si on a une salle de justice, nous avons une par rapport à la prière, les Israélites ont appris dans la Temple. Et nous avons vu dans le septième verset la Bible, Bible dit que nous avons dit hey. nous avons dit que que Salomon a que hey. nous nous avons dit que nous nous avons visité Salomon. Nous avons visité Salomon. Mais Salomon. nous avons pris des choses qui étaient Salomon. Mais avant nous avons pris des temps nous avons pris qui Nous avons pris des choses qui étaient très difficiles. Nous Nous avons nous avons dit Salomon, Ayebisi Salomon, nous na na avons ki à Salomon, Na oyo à Salomon, nous avons dit à Salomon, nous avons à Salomon, Salomon, nous Salomon, nous avons dit à Na nous avons à Salomon, nous avons dit nous avons et nous avons fixé quatre conditions. Nous avons fixé quatre conditions. Et Dieu avait fixé quatre conditions. La prière au Salomon à Pour la prière que Salomon avait faite. Malgré que le peuple pourrait faire du mal. Mais s'il arrive dans le temple. Et qu'il prie le Seigneur. Le Seigneur écoute leur. prière Mais s'il fait aussi du mal. et Le Seigneur laisse que tu puisses le pardonner. Et Dieu aussi a dit à Salomon j'ai entendu. Et voilà ma et voilà les conditions que je te donne Pour que je puisse leur pardonner Le peuple qui porte mon nom S'il se rabaisse Et qu'il prie moi Dieu Et moi Dieu je leur recouvre. Et je pardonnerai leur péché Et j'enlèverai ainsi cette maladie qui se trouve dans le monde. Amen, Amen le temps dans lequel nous sommes cela demande des saints qui puissent prier dans le temps. afin que Dieu puisse l'écouter afin que Dieu puisse enlever cette maladie Amen, nous Amen. voilà voilà voilà le bienfait de se rassembler dans le même endroit pour pouvoir prier Dieu. Dieu a donné quatre conditions. Première condition, il faut ça. Dieu a dit qu'une personne doit avoir une attitude de, de se rabaisser. Qu'il puisse reconnaître tous les mal qu'il a fait. Amen. ça c'est la première condition que Dieu a donné parce que beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu ils viennent prier mais ils manquent il manque de l'humilité et qui dans la présence de Dieu. ils viennent prier mais quand on donne le sujet de prière plus que lui commence à faire comme s'il était plus Lui ne pêche pas. Alors que Dieu a donné la première condition. Il a dit que le peuple quand il arrive. Il puisse avoir une attitude d'accommie qui dit ça. Il puisse reconnaître ma bénie. puisse reconnaître Et si prie moi Dieu. Je leur pardonnerai. Nous Disons Amen. De la Bible. En regardant les attitudes des deux personnes pour dans la la voir que Dieu ne dit pas une chose Luc en chapitre 18. 18, Luc, 18 10 à 14. Luc chapitre 18, 10 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre républicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ⁇ Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes et ou même comme ces publicains. Je gêne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, s'éteignant à distance n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La parole du Seigneur. Amen. Amen je demande à une personne d'avoir une attitude humilée que la personne puisse reconnaître ses folles et la Bible dit dans le livre de lui le parabole que Jésus Christ avait dit à ses disciples le parabole de l'humilité le parabole d'une personne qui doit reconnaître ses folles il y a deux personnes qui allaient dans un temple pour pouvoir publicain. il y avait le public Hein et il a même dit parmi ces deux personnes, il y en avait une qui avait l'humilité. Et l'autre manquait de l'humilité. Il priait Dieu. Il commence à prier, il, il, il commence à dire Dieu, je ne suis pas comme personne. Parce ces que moi je suis sainte. Parce que moi je gêne. Parce la Parce que moi je donne ma vie. Parce, que, Parce que, que moi je marche dans la crainte de Dieu Amen, Amen. Bah leba, Deux personnes sont montées dans le temple. Dieu est pour Toi devant Dieu tu commences à te Dieu connaît tout à chacun de nous. chacun de nous est venu venu dans temps temps avec sa solution. Toi tu commences à te que nous tous nous sommes des celui qui dépasse tout le ah, monde puisse avoir pitié. Mais de comment nous? toi tu commences à montrer le mal de l'autre à Dieu Est-ce que Dieu a besoin que tu puisses montrer que c'est pitié Parce qu'il qu n'y a aucune chose qui se casse Dieu, a Dieu, Dieu, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que Dieu compte de cheveux alors que nous nous sommes incapables. Mais cette personne se présente devant Dieu et comme un nous homme. Nous bon nous et nous que l'autre, c'est un homme. Cette attitude-là, Dieu n'aime pas. Elle a dit la deuxième personne, il ne s'est pas vanté. Mais il a dit à Dieu que je suis un pécheur j'ai fait du mal et pitié de moi et voilà l'attitude que Dieu peut Quand et que Dieu lorsqu'une personne vient devant lui il faut que cette personne l'assume il faut que cette personne puisse comprendre que j'ai péché contre et Dieu que Dieu puisse me pardonner qu'il Qu puisse me pardonner Amen. disons Amen ce genre de personnes se trouvent dans l'église Ce Ceux-là qui se croit supérieur aux autres Ceux-là qui se croit mieux que les autres Et nous avons ça et Dieu a besoin que nous soyons comme la deuxième personne. Celui qui s'est présenté il a dit qu'il est un pécheur. Que Dieu puisse avoir ce Amen. Amen. Deuxième attitude par rapport à la prière, pour que Dieu puisse répondre à ta prière. Deuxième prière une prière dans laquelle il demande pardon. Prière. Dieu aime une personne qui fait une prière pour demander pardon Parce vous. que ce sont les conditions que Dieu avait dit à Salomon dans le songe Quand le peuple se présente devant moi Voilà les conditions dans lesquelles ils doivent être Daniel chapitre 9 4 à 6 Daniel 9, 4 à 6. Daniel, chapitre 9, 4 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai prié l'éternel Dieu et je, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observes tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tous à les peuples du pays. La parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous montre quand Daniel faisait cette prière rapport c'était par rapport aux choses que Dieu leur avait dit dans le livre de Deutéronome. Et Daniel Et ça s'était accompli dans le temps de Daniel. Et quand Daniel, prière, Et quand Daniel faisait cette prière, ils étaient en captivité. Et à comprendre que place Il a compris si on se retrouvait dans l'endroit dans lequel ça, nous sommes. C'est parce qu'on avait fait du mal. Parce que nous n'avons pas écouté les prophètes. Et voilà les conséquences qu'on voit avoir et Daniel comme un homme qui connaissait Dieu il commence à s'adresser à Dieu la prière de pardon pour lui-même ainsi que pour son peuple et ça la condition, ça, la condition que Dieu est quand une personne se présente la devant lui c'est dans ce genre de conditions qu'une personne pour doit prière remplir pour que sa prière puisse être il faut que la prière il y a pardon il faut qu'une personne fasse un bien c'est pour cela on verra dans je la Bible sais. on verra que Christ montra la façon, façon de prier. il leur avait dit même il faut demander pardon par rapport à, ma par rapport à leur péché je ne sais pas dans tes prières est-ce que tu commences directement Dieu donne-moi tu, tu arrives directement Dieu bénit moi mais tu ne reconnais jamais tes péchés Pour demander pardon Afin que tu puisses arranger ta position devant Dieu Dieu a besoin comme nous sommes des humains À chaque fois que nous tombions Que nous puissions reconnaître pour nos péchés pardon, Et que nous continuions à demander pardon Afin que nos prières soient ma exaucées prière belle, Il y a beaucoup de prières qui ne sont Parce pas exaucées Parce que nous ne savons pas remplir les conditions et Dieu comme il est merveilleux et Voilà il nous montre les conditions après, pour que nous puissions savoir comment prier Pour que nos prières soient exaucées Nous Amen. disons Amen Tellement on va prier C'est pour cela que nous, nous allons en pour, pour que nous puissions avoir Ma le temps de prier Pour, parler. Parler. pour les sujets qui nous Donc, avons troisième point, On va passer au troisième point Une recherche constante de sa présence Amen Amen Jacques, chapitre 4, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La parole du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit de nous rapprocher des dieux. Et Dieu se rapprochera de nous. On se rapproche vers Dieu, rien que ça on se rapproche de Dieu par la prière et comme nous sommes des pécheurs y même nos cœurs c'est là on va l'arranger lorsque tu te rapproches de Dieu comment tu peux te rapprocher de Dieu alors que tu as des problèmes on se rapproche de Dieu il faut au sein ici tu dois d'abord demander pardon. Il faut sa conduite tu dois arranger ta conduite. Afin que Dieu puisse rapprocher de ça. Avant que Dieu puisse se rapprocher Donc de ça. Dans la présence nous nous nous de la présence de Dieu. prière. Par le canal de la, la prière. l'après-midi à Vous verrez que nous nous dans cet après-midi nous allons prier. pour, nous pour nous que, nous que nous Dieu se rapprocher de que Dieu se rapprocher de nous A chaque fois qu'il y a un programme dans l'église. Il faut qu'on participe. Il faut participer parce que parce que tu te rapproches de la présence de Dieu si seulement dans la présence de tu n'as pas le temps je ne pense pas qu'à la maison tu prends le temps de te rapprocher de Dieu cela demande à à toute personne qui prie de chercher Dieu de chercher la présence de Dieu constantement Amen. Amen. Tu es quel genre de, de chrétien? Hein? Du lundi au dimanche. Toi, tu pries seulement lorsque tu arrives à l'église. À la maison, tu n'as pas de temps. Que Parce que tu travailles deux fois À la maison, tu n'as pas de temps. temps. que quand tu, tu reviens du, du boulot le travail dans la maison on tu n'as pas le temps de prier okay. la Bible elle nous dit nous devons constamment chercher la présence de Dieu nous devons nous rapprocher de Dieu pour Christ est le modèle pour nous lui-même Dieu et à chaque fois il prenait le temps de chercher la face de Dieu comment est-ce que moi et toi on n'a pas le temps comment ça se fait que moi et toi on est dans la présence de Dieu seulement les dimanches toi, parce que c'est comme ça que tu t'appelles chrétien Christ notre modèle Christ notre modèle Plein en parole de Dieu il avait un temps plein pour pouvoir prêcher la mais parole de Dieu mais il prenait quand même son temps pour pouvoir chercher même la face de Dieu la marque nous dit un jour un jour il est sorti très tôt il a laissé ses disciples il est parti prier et quand il reviendrait Ma ses disciples ils pas lui ont dit Seigneur on te chercher tu étais parti où il leur a dit Sabino je vais vous montrer pourquoi, pourquoi je suis sorti pour que je puisse faire le travail dans lequel je suis sorti. Non, et moi et toi et toi chrétiens, nous devons chercher la face de Dieu constamment pour que Dieu puisse se faire voir. A il n'y a, a aucun amour que quelqu'un peut dire si que j'aime mais si on ne se voit pas chaque semaine, Intimité aux il n'y aura pas d'intimité. amen. amen. Quatrième point d Le quatrième point. Salomon. Dieu dit à Salomon. Et Il faut. Parce que ces gens viennent au temple. À chaque fois chaque fois qu'ils cherchent ma face. Il faut que leur vie puisse changer. Le comportement pas Que leur comportement puisse changer. Fois. Tu viens à l'église à chaque fois. Tu écoutes les prédications. Est-ce que tu as déjà changé, changé. Est-ce que ton comportement a changé Est-ce que si on te met dans la balance, chrétien, tu vas peser chrétien Pourquoi comme un païen Quatrième condition, à condition. il faut pas changer. Totalement. Il faut que les gens puissent changer totalement. Comportement avant de changer. Leur comportement puisse changer. Parce qu'à chaque fois qu'ils se pousse. à la Parce qu'à chaque fois qu'il se rapproche de moi. pousse à la Et moi lorsque je me rapproche de. C'est Il faut que leur vie puisse changer. Tu as commencé l'église Banda Créatrice Tu as commencé la Parole Créatrice. Est-ce que tu as Est-ce que tu as changé? Comportement a changé. Ton comportement a changé. 1 Corinthiens 10 31 Pour ça, va changer comportement. Dieu a besoin que les gens puissent changer leur comportement. C'est ça la vraie répentance. C'est ça la vraie compréhension. Un Corinthien combien Un Corinthien 10, 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque chose. Autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Un chrétien fait tout pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous montre dans les petites choses. Pour manger. Pour boire. Donc, chrétien... Un chrétien. C'est quelqu'un quand il rapproche de Dieu. Il faut comportement Il faut que son comportement puisse changer. Il faut comportement Il que son comportement puisse changer. y a vrai C'est ça la vraie repentance. Même dans ce que tu vas manger. Même dans dans ce que tu vas chrétien. Tu vas montrer que tu es chrétien. Tu es chrétien. Mais yo Yebi yo mais toi-même, tu connais la vie que tu mènes. La Bible nous dit ce qui rentre encore dans notre corps. Ce n'est pas ça qui Mais nous fait du mal. Mais c'est ce qui sort de nous. C'est ça qui nous tue. Comportement avait changé. Ton comportement a-t-il changé, Tout changé es. Ou ça n'a pas changé de ma présence ton langage doit changer. Parce que tu es un enfant de Dieu. La vraie répentance demande à ce qu'une personne puisse changer. Tu étais dans les choses anciennes. Tu arrives dans les nouvelles choses. Dieu n'arrête pas de dire. Parce que. Parce que vous venez dans le temple. Dans le temple. Vous priez et demandez pardon. Mais quand, mis, Mais quand il sort, parce que il... il recommence les Parce qu'Israël, Israël, est Parce qu'Israël, en ils étaient arrivés à un moment où ils étaient devenus carrément idéaux. Ils continuaient à venir au temple. Après, zombie, et quand ils retournaient chez eux, ils recommençaient les anciennes choses. C'est pour cela que Dieu disait même les mêmes comportements. Même le comportement doit changer. C'est pour cela qu'il y a certaines choses la que nous demandons. La prière nous attendons pas comportement à recevoir. La mêmes. Parce que notre comportement demeure pareil. La Nos comportements ne changent pas. Une chose que une personne t'a fait, ça date d'il y a 5 ans. Tu le gardes encore en cœur. Alors ton comportement n'a pas changé. Tu n'es pas encore arrivé à en interagir si avec es Christ. Chrétien, si réellement tu es chrétien. Il faut Christ a Tu dois faire les choses que Christ a que fait. Nous on Christ. Parce que nous imitons Christ. Nous sommes appelés chrétiens, ce n'est pas pour rien. Nous disons Amen. Dieu a besoin quatre conditions Que ces quatre conditions. Que cela puisse devenir nos vies. Quatre conditions que ces quatre conditions. Que Dieu avait dit à Salomon. Afin que cela puisse devenir le comportement de ce peuple. Quand ils arrivent au temple. Et Il a demandé à ce peuple de remplir ces quatre conditions afin que, prière de la enfin que leur prière puisse être parce exaucée que à Salomon. parce que c'était la demande de Salomon la temple. et si le peuple arrive au temple zambe, et qu'il viennent prier toi Dieu pas importe leur faute Dieu laisse que tu puisses les pardonner même s'il y avait un qui était contre l'autre Seigneur laisse que tu puisses les pardonner mais dit d'accord. Dieu était d'accord. Il Alors même ici Salomon, c'est pour cela que tu as dit à Salomon, je vous exauce ta prière. Et voilà ma condition. Et voilà les conditions pour moi, Dieu, je que le peuple est respecté. Pour que le peuple puisse respecter. Afin que prière n'a pas à l'exauce. Afin que leur prière puisse être exaucée. Et dans cet après-midi, allélu. Ça m'appelle si la parole créatrice. Dieu a donné au peuple de la parole créatrice quatre conditions. Quatre oh, conditions. Malgré la Bible, il y a dans la Bible, il y a beaucoup de, de conditions. You, katre, oh, nous allons parlé de la quatre conditions. Midi, dans cet après-midi avant la prière, que nous puissions prier. nous Pour que notre prière puisse être exaucée. Voilà quatre conditions. Voilà les quatre et conditions. et midi à l'élo. afin que prière, peu parole Afin que la prière parole créatrice. Voilà quatre conditions. Voilà les quatre conditions. Oh, et après midi à dans, dans la vieille vieille que, que Dieu, Dieu afin que Dieu puisse parler la, de la maladie parce qu'il a dit dans le verset dans le que, le que nous venons de pour, pour, pour, pour qu'il puisse éloigner la, la maladie pour, la pour, la pour que nos péchés puissent être pardonnés voilà les quatre conditions les quatre conditions dans cet après-midi avant que nous puissions prier laisse que Dieu c'est lui qui touche les cœurs laisse la que le la Dieu touche qui a mis cette Qu -ce parole que la puissent prendre place yo, dans, dans, les, dans nos vies que nous puissions le pratiquer le jour jour afin que nous puissions voir la gloire de la du Dieu au nom de, de Jésus Amen. nous disons ainsi Amen, assis, Amen que le de la parole chrétienne. Bénisse euh, cette paroles Nous allons incliner notre tête Pour, pour prier. Parce qu'aujourd'hui qu on doit prier. C'est pour, pour, pour cela que Dieu voulait. nous que que dire, que parler de ces quatre conditions. Avant que nous puissions Avant que nous rapprocher de gloire. Avant que nous puissions nous rapprocher voilà, voilà les quatre conditions. Oui, c'est demande de nous respecter, après de respecter. Prière, et après midi afin que la prière de cet après-midi après enfin, que nos prières de chaque jour exaucer. puissent être exaucées peut-être que tu ne peux pas peut-être que tu étais Et ignorant mais voilà, voilà les quatre conditions oh, que Dieu nous montre après -midi dans cet après-midi oh, merci nous allons dire merci à Dieu. Nous allons remercier. On quatre Pour la révélation de ces quatre conditions. Nous merci à Dieu. On à La parole qu'il a donnée. Peut-être que nous qui Peut-être que nous Nous allons dire merci pour Merci parce que nous a quatre conditions. notre force propre force Que Dieu Afin que nous puissions conditions Afin que nous que tu as mis dans la gloire, que tu puisses en ta main. Que tu puisses voir ta main. Au nom de Jésus. C'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, pour cette parole, nous élevons ton nom. Pour cette parole, un Dieu bon, un Dieu glorifié. Un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui nous nous prions au Dieu qui Le nous un nom puissant. nous nous prions au nom puissant nous Jésus. nous nous prions au nom nous Jésus. Et nous, Seigneur, nous prions vos noms puissants, des pieds des pieds puissants, des pieds puissants, des cette parole des pieds puissants, des pieds puissants, des pieds puissants, des a le Seigneur, du Seigneur, nous prions au nom de Jésus, prions au Jésus, prions au nom de de Jésus, Nous prions au nom de la de Jésus, de ta Oh Dieu, merci pour ces messages. Oh Dieu, mon sang. Oh Dieu, mon Oh Dieu, grand Seigneur. Oh Dieu, et Dieu, de grâce. Merci pour ces messages puissants. Merci pour ces messages, je suis puissant Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Et retire-moi pratique, Père, pour ça, de l'air au pays. La combo, la yesu. Na combo n'a Yesu je des amis d'amour. Je vais vous donner des amis d'amour. Je vais vous ignorant des amis d'amour. ignorant vais le des amis d'amour. Je vais vous donner des o zambe na lola. to so ni B evidencompassing in a réalcalation. Détic the airy of Featuring the sun here the hallelujah. to King Osa Belicolo na so Nay Bio Ko Sala Uko Sala Tembi la Makamu Usar za melicolo na diosso na ye mi o sa Yonde ya motu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Yonde discrétés après à dialogue avec les paroles que tu viens d'entendre que, oui. que Dieu a parlé. À t'a parlé t'a montré les quatre oui. conditions pour essayer pratiquer dans ta vie pour que tu puisses réussir ce dans le Salomon si, lui dans sa qui dit, si mon peuple sur qui il si hein, faut que mon nom. si mon prie je leur répondrai, j'exaucerai et je bénirai même leur pays. Il est capable, notre Dieu, cet après-midi, de changer la situation qui nous dérange, de changer la situation qui nous tourmente. Mais à condition, En à condition sans à condition, tu la vie de prière. À condition, dans la humble. À condition, dans la moyenne pour s'approcher de la présence. Alléluia. Nous sommes les Nous sommes les canabis. Nous sommes les Nous sommes tous les canabis milliers tout bon de l'inamotéma à sa capable hum. yako a yako exaucé yako répondre ce jour là la bible dit ils étaient tous confinés parce que nous avons parlé à Moïse pour le peuple israélite et ma na à la mokwa comme à Peut-être y a donné les lot. Osomona oui, Emmanuel a annoncé que tout le monde, va partir à 21h. Oui c'est le confinement. La soirée, wana. a annoncé peuple. On a à peuple, bisounillon ce Seigneur nous a la confiné on a le et comme il sait confiné mes bandits les lotés et bandes depuis mais le temps de la confinement, ils attendent Ils Ils attendent ensemble. Ils allaient quitté la Ils attendent la réponse. Ils ont la Ils la présence Ils ont ensemble Ils ont quitté la Il Ils a Ils quitté quitté nous bien après midi et Nous nous voici dans ta présence. Bisso banani, dosa pamba. Menangolou dans nzela ya ko yo. On oui. dans mon thème, mais oui. a Mais corps pas Seigneur, je me présente devant toi. Qui suis-je dans ta présence? Mais N'a pas part. mais je reviens à tes pieds. Mais voici, écoute ma prière. que dit que c'est la distraction. Comme si ma Bonne dans ma cantine. Je suis dans ma cantine. Je suis ma cantine. ma le Exactly. <laughs> de no, côté Yako pousse yo. Yako de poussage, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffrance, mais il n'y a pas de souffrance. Et il n'y a pas de souffrance. de Au nom de Jésus, Alléluia Saint-Esprit. Oh l'Esprit de Dieu, toi qui es capable de tout, toi qui nous transformes, Saint-Esprit, toi qui nous ramène au sommet, toi qui nous donne la force, toi qui nous enseigne Saint Esprit, na créons la na toi qui nous dans un apostolatio dans saint-esprit dans un apostolatio saint-esprit dans un apostolatio saint-esprit alléluia alléluia, alléluia. remplis nous saint-esprit Saint Esprit, remplis-nous Saint Esprit, remplis-nous Saint Esprit, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors alléluia qui vous, je Ngina you. diwo sana maboko Quand on a pris la la a pris la NASE. la de la la la a le président va s'aller c'est Il va s'aller un les ténèbres. Il va ténèbres. Il va s'aller pour les ténèbres. Il va la Il va s'aller pour les ténèbres. Il va Il quand on mette Yé Suya dans l'abissot. quand t elle dit qu'on a situations S'il y a eu Confondre ma canicine à ma Parce que je lis dans les informations, en basant dans ma préparation, en basant pour nous pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire les innocents, il y a une connaissance. a un peu a dans la Il y a un peu a un peu d'invoqué la famille. Parce que tu nous as dit, si nous sur le na na na Tu tu la de son a pas. Tu a la si